La surprise. Oh là là, toujours cow-boy. Oh mon beau. Dès le premier instant où il m'a apparu il euh, était mon grand frère. Et comme ça j'ai répondu. Alors je suis venu, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et quand je suis arrivé déjà au Tuski, euh, Richard, il était là, il disait, mais le théâtre est là, mais je ne veux pas en faire quelque chose d'entre-soi. Comment, euh, petit frère, euh, comme tu fais les percussions et, et que ça rassemble, regarde de voir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, euh, on a rassemblé sur les terrasses de Tuski qui étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, mais l'arbre... À Palabre était toujours là. Et là, on a rassemblé, on n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, on a été à Emmaüs, on a pris du brique et du braque et on a fabriqué des instruments avec euh, les jeunes du quartier, tout ça là, et, et on a fait un ballet quelques mois plus tard euh, qui était formidable, euh, qui a rassemblé beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils chantaient faux, qu'ils n'avaient pas le rythme, etc. Et, et on a fait cela. J'avais plus envie de partir, donc je suis resté ici. C'est devenu ma maison pendant des années. Richard m'a fait découvrir des choses. Chez nous, on dit ouvrir les yeux, parce que je l'ai accompagné dans l'organisation de, de ce grand spectacle qui a rassemblé pendant des années le bateau de guerre contre la bêtise humaine, hein, vous l'avez compris. Voilà. Donc, euh, c'est ça, c'est mon grand frère. Et puis, on est parti en Afrique. Mes amis, merci infiniment d'être là ce soir, puisque ce soir, ben, je vais vous annoncer ce qui ne va peut-être pas vous plaire, mais je le fais en toute conscience, en toute liberté. J'ai bien réfléchi. Mais vous savez aussi que j'espère en vous pour un soutien de lutte. Je ne suis pas engagé par hasard dans cette bagarre pour que tous ceux qui pensent qu'ils sont là pour nous faire vivre et qui en définitive ne vivent que parce que nous sommes là, que nous sommes là, à un moment donné se rendent compte que euh, ça y est, ça a changé. Les artistes n'ont plus peur. Donc c'est possible de vous dire que j'ai pas peur. J'ai pas peur, je ne suis pas fou, je n'ai pas peur vu dans les journaux que, en définitive, nous étions pas pour le dialogue. On, on, on, refusait, on refusait, le dialogue. Donc, directement, demander à Jean-Marc, de euh, Jean-Marc Coppola, de, de venir et lui poser les questions où on en est des demandes que nous avions faites, comme quand il était avec moi pour essayer de convaincre euh, Monsieur Gaudin de me rendre l'argent qui m'a été enlevé, qui nous avait été enlevé, tout simplement. Donc, euh, c'est une inversion un peu surréaliste, mais elle est comme ça. Donc, rien n'a bougé de ce qui m'a fait faire la grève de la femme. Alors, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais une grève de la femme, alors que je l'ai faite, justement, parce qu'on ne répondait pas à ces questions. Donc il n'est pas question qu'on me remette l'argent qu'on m'a enlevé. On ne fait pas une convention, une convention suffisante. On veut une convention. On ferait une convention provisoire dans un an. Comment on vous remonter une maison euh, dont on vous a enlevé des sommes aussi importantes qui se multiplient à cause des répercussions automatiques, puisque le Conseil général, voyant que la ville m'a enlevé, ils ont enlevé aussi. Il faut se battre pour faire remettre tout ça partout. Au dernier Conseil municipal, avant de basculer dans le printemps d'Arcillé, il a été voté, on a oublié les 600 000, hein, je ne sais pas où ils sont, mais il a été voté à nouveau 800 000 euros. Ces 800 000 euros devaient permettre de faire les travaux sur ce, sur, sur ce bâtiment et aussi mettre aux normes tout ce qui officiellement est retenu par la sécurité pour que le public puisse rentrer dans la salle. Or, depuis trois ans ou deux ans et demi, je ne sais plus très bien, que cette municipalité est là. Nous appelons régulièrement la ville pour qu'ils viennent faire ces travaux de sécurité car j'ai des injonctions de la sécurité des pompiers qui nous rappellent qu'ils vont venir fermer la maison parce que les travaux ne sont pas faits. Alors oui, c'est vrai. C'est une propriété municipale. Je ne l'ai jamais contesté. Ils sont propriétaires des lieux. Et donc, ils ont le devoir de faire ces travaux de sécurité. Je ne peux pas, moi, les faire. Or, maintenant, on me, on me somme de les faire, sinon, on nous fout dehors, vous n'allez plus pouvoir rentrer. Dites à ces gens-là qu'ils n'existent pas. C'est vous, avec votre imaginaire. C'est vous, avec votre talent. C'est vous, avec vos passions, avec vos, vos engagements de poète qui, qui faites euh, enfin ces sociétés Peuvent, peuvent, peuvent lancer des, des passerelles sur l'invisible. Vous le savez bien. Mais donc, on parle d'un autre monde. Déjà, je suis presque malheureux d'avoir à en discuter. Mais je lance cet appel. Et on parle de transmission. Ça, c'est la transmission. C'est la transmission de cette révolte nécessaire pour qu'enfin, dans ce pays, après Malraux et après Lang, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres. Il y ait un souffle qui se répand et qui soit fraternel et qui réunisse comme vous pouvez l'être ici dans cette maison, vous savez, vous le savez bien quand vous venez dans cette maison, vous êtes chez vous. Vous le sentez, vous le savez. Moi, je suis allé deux fois dans des théâtres, cinq minutes, je reste cinq minutes après le spectacle, on me dit, monsieur, il faut sortir en fer. » Un bon jour, Un bon matin. Sur la terre. Et voyez un changement Un bon jour, Un beau bon matin Richard Martin suspendra sa grève de la faim, le jour où il obtiendra un entretien avec M. Benoît Payan. Donc il est clair que tant qu'il ne rencontre pas Benoît Payan, il continue l'exercice de la grève de la faim. Pourquoi Parce que tout, on est au 12 douzième jour de la grève de la faim, donc c'est plus un secret de Polichinelle. jean marc Pola est venu le rencontrer il y a deux jours et il a fait exactement les mêmes propositions que ce qui a déclenché la grève de la faim. Donc carrément, on a perdu 10 jours. La condition, c'est de rencontrer Benoît Payan. Donc si vous avez un message à faire passer, si vous avez une façon de signaler à M. Payan que Richard Matin attend de le rencontrer, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite. Ensuite, alors les, les points qui n'ont pas bougé depuis 12 jours, c'était un, la menace de mettre en place une convention précaire d'un an. Il est exclu d'imaginer faire quoi que ce soit sur une année dans une maison comme celle-ci. Pas de rétablissement des subventions. Pas d'aide supplémentaire pour l'espace des l'eau Toutes les revendications de Richard Martin qui ont déclenché la grève de la faim. Et c'est ce que Jean-Marc Coppola a proposé il y a deux jours. Voilà. Alors en ce qui concerne la fameuse tenue de la table ronde qui nous est vendue aujourd'hui comme étant un exploit et quelque chose qu'on nous offre, les services administratifs du théâtre Tourski peuvent organiser une table ronde, on l'a déjà fait. Il suffit de passer des coups de téléphone au secrétariat des élus ou des directeurs de services concernés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on nous offre puisqu'on sait le faire et on peut le faire. En ce qui concerne les travaux de sécurité, Richard vous a parlé des votes de 600 000 et 800 000 euros. Le dossier qui est sur la table, c'est en plus, pour obtenir un avis favorable de la commission de sécurité, il faut entretenir les installations. Et pour ça, la ville le fait, la le fait depuis la nuit des temps. Et ça fait deux ans que les travaux qui incombent à la ville en qualité de propriétaire du bâtiment ne sont pas faits, ne sont pas réalisés. Donc c'est même pas un cadeau, c'est simplement de faire ce que tout le monde a toujours fait. Voilà, donc je crois que c'est clair. Et ce qui est clair ce soir, le message important, si vous avez une possibilité de vous rapprocher de Benoît Payan par téléphone ou par mail, ben, il faut lui rappeler que Richard Martin attend ce rendez-vous. Et c'est la seule condition qui permettra à Richard... Arrêter la grève de la fée. Bonsoir! Bonsoir à Marseille! Bonsoir à Tourski! On n'est pas en forme, on est en formule 1. Ça, c'est le théâtre Tourski. C'est-à-dire, on fait un tour au ski. C'est le théâtre Tourski, c'est comme le tour au ski. C'est vivant. C'est lumière. C'est... waouh. Voilà. On soutient. Mais je n'ai vu aucun sou. On soutient. Faites un effort. Je sais qu'on est au Tourski, s'il vous plaît. La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. Quand j'ai vérifié, la ligne droite n'a jamais été le plus court chemin d'un point à un autre. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Il y en a un hein, qui vous raconte des, des, des, des histoires. Si vous ne vérifiez pas, vous vous faites avoir. Ah oui. Il y en a qui vous disent que, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai dit, mais donnez-moi tout votre argent et vous serez heureux. Il y en a quelqu'un qui, euh, qui était né malvoyant. C'est le père d'un copain. Euh, euh, il, a, il était né malvoyant. Il a vécu pendant plus de 96 ans. Et il est mort malvoyant. C'est dommage. Je suis en plus, ils disent que qui vivra, verra. Lui, il a vu, alors quoi? C'est vraiment, hein? C'est quelqu'un de charitable. C'est quelqu'un de généreux. Au superlatif absolu du terme. Ces personnes qui s'appellent Bami, beaucoup ne le savent pas. C'est un grand prince, il est chef, c'est un sultan au Cameroun. Il a amené Richard au Cameroun et c'est au Cameroun que Richard nous a rencontrés. Moi, parce qu'il était déjà avec Bami ici et Richard a été couronné dans la chefferie du papa de Bami à l'époque et à la mort de son papa, Bami a pris le trône. Il ne devrait pas jouer, mais il aime. Il aime son art. L'art, on n'en est jamais maître. Et Bami, en tout état de cause, c'est l'homme qu'il fallait à l'endroit qu'il faut pour apporter son soutien à Richard Martin. Seulement, il n'y a pas une personne qui n'a que du bien en elle, tout comme il n'y a personne en qui il n'y a que de mal. On est des êtres humains, on est parsemés de qualités et de défauts, C'est quand les côtés positifs d'une personne dépassent ses côtés négatifs qu'on dit de la personne qu'elle est une bonne personne. Et quand les côtés négatifs dépassent les côtés positifs, on dit de la personne qu'elle est pourrie, même si elles ne sont pas mauvaises. Mais Bami, il a plus de qualités que de défauts. Il a aussi des défauts. J'ai fait l'école avec lui, il avait des difficultés à l'école, pour ces difficultés à l'école, il m'a dit de n'en rien dire, mais entre nous quand même, je ne veux pas les cacher toutes, non, il avait des difficultés en conjugaison. Quand notre maître nous demandait, nous avait donné les verbes, nous avait donné la leçon de conjugaison sur les verbes du premier groupe, comment reconnaît-on les verbes du premier groupe? On est au théâtre turc, s'il vous plaît, faites un effort. Euh, on les reconnaît comment? Voilà, les verbes du premier groupe se terminent par « ER ». Et quand le maître nous a posé cette question, j'étais le premier à lever le doigt. C'était moi qui allais répondre, mais Bami dit « Non, non, moi, monsieur, c'est moi, c'est moi !» Le maître dit « Vas-y, réponds, Bami. » Il dit « Les verbes du premier groupe se terminent par « ER ». Cites-en quelques exemples. » il se met à citer janvier, février, boulanger, et je lui ai dit il y a aussi charpentier. Voilà. Donc, s'il vous plaît, oubliez-moi. On était les deux gros grands gaillards dans notre classe. On a redoublé onze fois la classe de CM2. Et, et quand les enfants on venait inscrire les, les nouveaux recrues, les enfants qui avaient 5 ans, 6 ans, en première section. Ils nous appelaient, tonton, j'ai dit non, on n'est pas vos tontons, est... vous êtes nos camarades de classe. <rire> merci, merci, merci, merci, merci. Et pour nous, nous sommes fiers de ce théâtre. Parce qu'à Marseille, je le dis haut et fort, ce n'est pas pour incriminer les uns et les autres. Je dis, un grand théâtre à Marseille, c'est le seul qui nous, a, qui nous accueille. Ce théâtre-là, le théâtre Tourski, dans le quartier le plus pauvre d'Europe. est ce théâtre je dis bien, faire restituer les subventions à Richard, laisser Richard mener son théâtre à bout, ce n'est pas faire cadeau à Richard, non. Non, se reconnaître son travail, c'est aussi aider ceux-là qui sont de la précarité, ceux-là qui ont des difficultés, à l'école. Le grand frère, il est là. Je dis qu'il y a bien peu de personnes qui pourraient après tant de temps, euh, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait une grève de la faim, mais quand on ne s'alimente pas, euh, j'en connais pas beaucoup qui seraient encore là debout avec l'énergie que j'ai vu tout à l'heure là pour se battre. En cela, il est incontestablement un lion. Et dans ce combat, on aura besoin de tout le monde. Voilà. Hein, comme je dis, chacun, si chacun appelle à peine ne serait ce que dix personnes, ben, on, va, on va démontrer qu'on qu est là, qu'on est nombreux, à vouloir que cet arbre à palabres perdure. Voilà. Donc, euh, je compte vraiment sur chacun de nous. Il n'y a personne qui, qui peut dire qu'à son niveau, il ne peut rien faire parce que je n'ai jamais vu mon grand frère dire à quelqu'un quand il faisait des créations, ses créations, quelqu'un à l'arrivée il dit que non, toi tu n'as pas de talent, va là-bas, jamais. Lui, il se voit le talent que chacun de nous a et il sait le mettre en éclairage. Si lui sait le faire et qu'il a toujours fait pour nous, je pense qu'il est temps qu'on le fasse pour lui aussi. Je suis en train de me rendre compte que, quand on dit que nul ne peut être prophète chez lui, nous sommes en train d'en voir la preuve. Car comment, quelqu'un qui a fait tant de choses pour la fraternité, quelqu'un qui a autant uni des peuples autour de la fraternité, quelqu'un qui a mis le plus grand de son souffle pour souffler sur la flamme sacrée de la fraternité, aujourd'hui, on puisse ne serait-ce qu'avoir la pensée de le museler. Ce n'est pas, euh, pas Richard Martin qui est en danger. Il ne se bat pas pour lui, il ne s'est jamais battu pour lui et je peux en témoigner. Il s'est toujours battu pour les autres, pour qu'il y ait une meilleure fraternité. Il a voyagé, il a poussé les autres à aller voir qui est l'autre. Parce que la bêtise humaine est basée sur la méconnaissance de l'autre, sur la pauvreté de la culture. Richard a toujours ouvert... Le Tuski à, à tout le monde et s'est toujours battu pour que l'accès à la culture ne soit pas réservé à quelques-uns dans l'entre-soi, mais qu'il soit comme sur la place du village, pour qu peut qu'on trouve un peu de courage de venir s'asseoir et de s'ouvrir, qu'on puisse se recevoir. Et si demain, Richard n'est plus là, Richard, il est éternel, mais à la façon, euh, comment dit ça, animiste, -à dire, animiste, c'est-à-dire que, dans, mais, je veux dire, c'est Richard qui un jour va regarder son œuvre et savoir, un jour ou un autre, je veux dire, on remet le sac dans lequel on a rempli, on décide que voilà, hein, voilà, lui là, il pourra le porter, il pourra le partager, il pourra, et on décide. Mais on ne peut pas forcer la main à quelqu'un. Voilà, donc euh, ce qui est en train de se passer est terrible. Ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel est voué à l'échec. Parce que la nature finit toujours par prendre le dessus. C'est pour ça que ce soir, on est tous rassemblés dans ce rituel animiste pour appeler les esprits. Pour qu'ils viennent nous soutenir et ils viendront. Regardez pas, c'est qu'il y a une personne derrière lui qui prend toutes les flèches, c'est sa conjointe Françoise. Voilà. Merci. Merci. Et toute l'équipe de son soutien, les amis de Richard et tout cela, vraiment. C'est d'abord vous, le public, à qui nous disons merci, merci. Et merci encore. Vous êtes aussi ma famille, alors quand on parle de public, ça me paraît étrange. Je vous parle comme si je parlais à mes parents. C'est pour ça que je vous implique et quelquefois, c'est très difficile parce que j'ai une pression affective terrible. Et... Des fois, on pourrait se laisser influencer quand on est malheureux de voir ses parents ou ses amis tristes des situations. Ne vous inquiétez pas, je suis absolument conscient, responsable de ce que je fais. J'irai jusqu'au bout où je peux aller, mais je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Simplement parce que je souffre. Non, il faut absolument qu'on rende aux Saltimbanques la dignité qui leur est due. Il faut respecter dans ce pays les artistes, les cajoler, comme vous le faites avec moi, les porter. Ils sont parfois lourds, mais <rire> ils sont somptueux. Et ils nous offrent des voix inespérées, en tout cas. Il nous donne la direction de l'essentiel. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire passer comme message. Artistes de ce pays, rassemblez-vous. Cessez de vous tirer dans les pattes. Cessez de mendier quelques bols pour subsister. Tout être humain a droit à l'entière croissance. Il a le droit d'exiger de l'humanité d'être secondé dans son effort, disait Jaurès. Je retiens ça. J'exige d'être secondé dans mon effort. Est la culture et la responsabilité d'un État. Ça n'est pas aller taper aux portes des entreprises pour leur dire « Vous n'auriez pas un petit truc que vous pourriez défiscaliser. » Qu'est-ce que ça veut dire On glisse petit à petit dans ce monde et vous, avec moi, nous sommes face au syndicat de la bêtise. Donc c'est pour ça que je vous demande un effort supplémentaire. De ne pas m'en vouloir, de vous conduire vers des choses tristes ou désespérantes. Mais non, être ensemble, fier, fort et vigoureux. Pour... Oui, je me suis dans la tête. Je suis encore intimement persuadé. Que la raison finira par avoir raison et que dans un élan de fraternité partagée on trouvera les solutions qui nous permettront de faire en sorte que ce théâtre même dans 50 ans soit sur le rail que vous lui avez offert et sur lequel nous sommes encore en ce moment parce qu'ils ne nous ont pas encore chassés Merci. propose une soirée avec son texte « Une vie de mon passant ». Donc cette info, vous la recevrez par mail. Débloqué déjà mardi, samedi.